Je ouais, je retrouve Ouais, ouais, tu me retrouves. Bah alors, tu me racontes quoi depuis le temps Bah rien, bon là il fait bon, c'est bien. Euh... Voilà, donc là, petite ferme que j'avais repérée en passant dans mes multiples périples, en France, hein, pour être euh, assez vaste. Donc cette ferme n'a pas de nom, mais je pense qu'on va l'appeler euh, la ferme du crâne. Pourquoi la ferme du crâne Tu sais pas Non. Bah voilà. <rire> Attends, bouge pas. Ah ouais, c'est voilà. la ferme de quoi euh... d'un cervidé, je pense. Après, bon, je connais pas trop. Donc euh, Peut-être un fan. Voilà, donc je vais pas en dire plus, je sais pas trop. Allez, c'est parti pour la visite Donc j'ai fait le tour de votre ferme, euh, j'ai ça qui m'intéresse. L'échelle là, je vous en propose 20 dollars. 10 30. Ça marche. Ouf. Un mur, étonnant. En fait, on est comme ça parce qu'on entend beaucoup de voix depuis tout à l'heure, je pense que c'est des oiseaux ou des chauves-souris, voilà. Allez tu me fais un petit bilan de la ville Ouais, petit bilan, donc... Euh, ferme euh, qui est quand même assez grosse. Euh, ça devait être une belle exploitation. Après... Voilà, elle est habitée par les oiseaux. <rire> Je sais pas si tu l'as pris en vidéo. Après, on s'étonne pas trop, il reste malheureusement pas grand-chose dedans. Euh, voilà. Mais bien sympa... Euh, pour cette petite reprise, on va dire. Hein. Euh, voilà, sinon, ben, la suite au prochain épisode. Allez, salut